Répondre à cette question, comment on fait pour être le plus euh, transparent, équitable dans le traitement des dossiers Vous avez souligné notre charge de travail, elle est très lourde, et elle n'est pas encore euh, euh, sur le fameux plateau qu'on attend, on est toujours en, en, en augmentation. Euh, le rôle de la MDPH, il est, vous l'avez rappelé, d'évaluer la situation des personnes et de leur proposer, bien sûr, un plan de compensation de leur handicap le plus adapté possible à euh, leur situation. Il y a aussi, et ça c'est vraiment le, le, tout, le, tout le travail que nous mettons en œuvre depuis un certain temps maintenant, c'est aussi à la fois de simplifier les procédures, à la fois de faciliter l'accès des personnes à leurs droits et à l'information. Alors pour ce faire, monsieur a rappelé bien sûr l'allongement de la durée possible de la l'AH depuis le décret du 1er février 2017, euh, la BPH a évidemment immédiatement mis en œuvre cette disposition qui permet donc à une personne bénéficiant euh, de hache AH avec un taux d'incapacité à 80 je ne vais pas être technique hein, mais quand même c'est important de pouvoir le dire euh, de pouvoir donc bénéficier de l'AH sur une durée allant jusqu'à 20 ans et euh, donc c'est euh, mis en œuvre déjà depuis le, le mois de février euh, on parlait tout à l'heure du nerf de la guerre, je préférais euh, la personne qui a dit le nerf de la vie euh, parlant de l'argent. Euh, pour avoir de l'argent, il faut aussi être en capacité parfois de travailler. Et euh, l'une des actions de la MDPH, dans le sens de euh, faciliter l'accès aux ESAT euh, par la, la mise en œuvre justement de euh, la nouvelle mesure mise en situation professionnelle. Il s'agit d'une mesure qui permet euh, un essai, en fait, pour des personnes sur une période de 10 jours, qui peuvent être renouvelés, euh, qui sont rémunérés, bien sûr, avec couverture euh, sociale et, et autres, et qui permet à la personne concernée de tester l'environnement de l'ESAT, euh, les, euh, les ateliers qui peuvent lui être proposés, les tâches, les activités euh, au quotidien. Euh, on l'a mis en œuvre dès, euh, dès la possibilité aussi offerte par euh, la CNSA, on va dire, à la fois la loi et la CNSA, Donc nous avons cinq personnes actuellement qui euh, donc sont sous cette, euh, sous cette forme d'accès euh, à l'emploi et euh, pour faciliter ensuite leur admission au niveau des ESAT. Et c'est une procédure bien sûr que nous allons généraliser puisqu'on rencontre tous les ESAT euh, le 20 ou le 21 juin de mémoire euh, au niveau de la MDPH. Donc ça, euh, l'accès au droit, tout ce qui peut faciliter la chose euh, est mis en œuvre et on en invente régulièrement. On a également développé la procédure de conciliation par les pairs. Conciliation tout court, c'est pour une personne, c'est une troisième voie de recours, c'est pour une personne qui euh, a une décision qui ne lui convient pas ou qu'elle ne comprend pas forcément de pouvoir euh, les rencontrer une personne à son domicile euh, et donc euh, de voir un petit peu ce, ce qu'elle peut faire valoir pour que la ZDAPH ensuite puisse prendre une nouvelle décision. Cette disposition nous l'avons mise en œuvre dès 2014, et euh, nous en sommes aujourd'hui à développer un volet de conciliateur par les pairs. C'est-à-dire le conciliateur en situation lui-même de, euh, de handicap, pour pouvoir donc s'adresser directement à d'autres personnes en situation de handicap. Ça, c'est, euh, on va dire, sur le volet accès aux droits. On a un autre volet qu'on développe, bien sûr, c'est l'accessibilité de l'information. Plus on donne de l'information, plus les personnes sont informées sur leurs droits, euh, sur les possibilités qui existent, et plus elles peuvent euh, évidemment faire valoir ces droits. Donc là aussi, deux, deux points. Un premier point, c'est bien sûr euh, la mise en œuvre d'un comité des usagers, qui va intervenir là à partir du second semestre de 2017. Euh, Madame Olonga le disait tout à l'heure, là, sur euh, comment traduire nos notifications de l'MDPH en facile à lire et à comprendre. Alors, en gardant bien sûr un certain vocabulaire juridique, parce que ce sont des termes euh, opposables, ce sont des documents opposables, mais en permettant bien sûr de travailler avec ce comité de sur que cette facilité à lire et à comprendre les décisions qui, qui les comprennent. Quand ils font. sont un enjeu très important pour pouvoir être Exactement. En capacité de comprendre et puis de, Exactement. de, de discuter normal. et de, de pouvoir échanger. Et là où se... Tout à fait. C'est normal qu'une personne pour laquelle on prend une décision puisse en comprendre les tenants et les aboutissants. Je vais aller très vite parce que je vois qu'on se presse. Vous m'avez donné trois, cinq minutes. Vous posez une question. Voilà. Alors, je, je continue sur l'accessibilité de l'information. La MDPH également a hein, en place euh, des points d'information mensuels. On a essayé de faire en sorte que les horaires soient les plus compatibles aussi avec les personnes. Donc c'est à partir de 18h jusqu'à 19h30, 20h. Ce sont des points d'information sur des thématiques particulières. Euh, je pense par exemple au droit de vote que nous avons fait au mois de mars, pour là aussi expliciter aux personnes qu'elles ont le droit de vote et qu'elles doivent en tout cas avoir la possibilité de l'exercer. Ces points info MDPH sont euh, systématiquement bien sûr traduits en langue des signes française. Euh, ça permet évidemment aux personnes sourdes et malentendantes euh, de bénéficier également de l'information. Au dernier point d'ailleurs, M. Boubet était venu, Merci. Euh, on a vu qu'il y avait aussi des personnes qui venaient des PO parce que ça n'existait pas chez eux, et que, donc, ils sont venus à Carcassonne. Et là, dans l'idée de, si tu ne vas pas à la Gardère, la Gardère viendra à toi, moi, je ne vais pas aller dans les PO, et par contre, on va développer les points d'information sur le territoire au Donc, pour l'instant, on était sur Carcassonne de mars à juin, et à compter de septembre, nous irons à la rencontre aussi de nos usagers, à Narbonne, Castel, Limoux, et dans un autre temps aussi, à Lézignan. Voilà. Un dernier point. Euh, malgré tout aussi, euh, qui est très très important dans le cadre euh, des partenariats et de la solidarité. Alors la MDPH n'a pas de budget propre hein, pour, des, pour distribuer de l'argent. Par contre, elle a un rôle d'assembleur qui lui a été confié par la loi euh, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la réponse accompagnée pour tous et autour des situations de personnes qui euh, ont une décision d'orientation en établissement mais qu'elles ne peuvent pas faire valoir. Parce que faute de place en IME, faute de place en femmes, masse, etc., eh bien, euh, la loi donc euh, donne un rôle d'assembleur à la MDPH, que de pouvoir mettre autour de la table tous les partenaires, hein, et, euh, y compris nos, nos financeurs, les financeurs en tout cas des établissements et de la PCH, que sont bien sûr l'ARS et le département. Parce que le département ne fait pas que prendre euh, sur la succession, j'ai cru comprendre. Hein, le département euh, finance évidemment beaucoup de mesures, et notamment dans ce dispositif-là. Euh, la, la, la capacité justement euh, de nos partenaires de pouvoir dire effectivement on ne va pas créer de place en IME ou ailleurs, par contre on peut dégager des solutions qu'on a réfléchies ensemble, euh, tous les partenaires autour de la table et cette solidarité qui s'exerce elle est très importante parce qu'elle permet euh, sur les 40 euh, situations qui nous ont été données à, à travailler eh euh, d'avoir quasiment une solution adaptée pour chacun dernier point Alors, sur notre partenariat le dernier sous-point de mon troisième point dans mon partenariat euh, sur les solidarités, nous travaillons avec le collectif en euh, Nous avons, vous bah, voyez, je réponds avant. Euh, Donc, si vous, vous répondez à l'avance, que... parce que je l'entends ouais. penser, on est dans le lien. Voilà. Donc bien sûr, euh, nous travaillons, euh, euh, une fois tous les demandes se rencontrent avec le collectif en euh, qui représente donc toutes les associations hein, représentant les, les personnes en situation de handicap. Madame Sandranier, la présidente de la CDAPH, au nom duquel bien sûr je suis là aussi. Elle aurait voulu être là, bien entendu, hein, avec nous, comme l'année dernière, vous l'aviez aussi euh, invitée, était présente. Donc, euh, Madame Sandrani et moi-même, nous recevons le collectif en tous les deux mois, et on évoque à la fois des situations, on va dire, des de, de situations particulières, des situations euh, de blocage parfois de fonctionnement, de travailler un peu à la, à la fluidification aussi hein, des, des relations entre nous, mais également sur la co-construction co de la politique publique de handicap avec des échanges euh, qui sont euh, parfois... On va dire viril parce qu'on est tous euh, plutôt féminines, mais, rugby. mais, mais quand même, et puis on parle de rugby, donc je reprends à mon compte ce terme là, mais qui sont en tout cas des échanges euh, francs, qui sont euh, des échanges euh, euh, qui sont très constructifs et qui ont permis, euh, je le crois en tout cas à mon niveau, de, de faire avancer euh, le travail auprès des, des, et des associatifs et des usagers.